Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Le tuto tant attendu arrive enfin, puisque oui, aujourd'hui on s'attaque au tuto qui m'a été le plus demandé depuis la sortie de cette V1, c'est bien sûr la défense, parce que non, la défense c'est pas compliqué, la défense c'est juste très différent de ce que qu'on a connu avant et donc bah il faut s'y habituer et il faut surtout comprendre comment cette défense fonctionne. Vous allez voir que déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'utilise pas les bonnes touches. Et là, vous allez vous dire mais Luthor, on n'est pas con, on connaît les touches. Non, justement, je pense qu'il y en a plein qui utilisent les anciennes touches et la défense, elle a complètement changé. Donc aujourd'hui, tuto de A à Z sur la défense, les gars, l'abonnement, le like et c'est parti. Et pour bien défendre, la première chose qu'il va falloir faire, c'est déjà bien configurer son jeu. Alors, j'avais fait un tuto hein, sur bien démarrer Dream Team pour configurer son jeu en général. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais là, on va vraiment parler par rapport à la défense parce qu'il y a des choses qui faut absolument activer ou désactiver. On va aller donc dans ici, manette, config, croix, croix. Et ici, on va faire triangle. Alors, je vous conseille, hein, conseille de mettre les mêmes euh, configurations que moi. Notamment, activer guide de cible. C'est très, très, très important. Désactiver la direction, ça vous fait le cercle autour du joueur. Le carré, ce qui va vous faire faire un contact à l'épaule. Et, euh, et voilà, là en gros, on est bien. Maintenant, on va passer aux touches à proprement parler. Parce que forcément, si vous n'avez pas configuré votre manette comme moi, bah vous, les touches vont être différentes. Alors moi, je n'ai pas changé les touches. Ce qui fait que quand je vais vous parler de L2, vous voyez sur mon, ma petite manette en bas là, L2, ce sera contenir. Peut-être que vous, vous avez changé. Croix, ce sera pressing. Carré, ce sera contact à l'épaule, rond, tacle glissé. Et R1, demander un pressing. Ça, c'est toutes les touches que tu vas avoir besoin de connaître en défense. Mais bien sûr, tu auras aussi besoin de changer ton joueur. Hein, changer ton joueur avec L1. Et également, changer ton joueur avec le joystick qui est très, très, très important. C'est même le truc le plus important pour moi de la défense. Tu vois, je te donne déjà un premier type. Pour moi, 80%, 70% d'une bonne défense, c'est savoir changer très rapidement son joueur et savoir surtout bah, choisir bien son joueur en changement rapide. Et changement rapide, ça ne se fait pas avec les touches, ça se fait avec le joystick. On est parti en jeu pour que je te fasse le tuto complet maintenant que tu as bien toutes les touches en tête. On attaque donc l'entraînement et déjà, et bah, je vais vous expliquer un petit peu euh, les différentes euh, passes puisque bah, c'est euh, très important de connaître déjà. Euh, toutes les touches. La première touche, c'est quand vous restez appuyé sur croix. Vous voyez que vos joueurs, ils courent vers l'adversaire. Vers mais en fait, il va courir tout droit. Il va courir tout droit. Et je vais pas vous mentir personnellement. La croix, je ne l'utilise jamais. Jamais, je n'utilise la croix. Mais quand je vous dis jamais, les gars, c'est jamais. Parce que regardez ce que ça fait. Il court juste tout droit. Voilà, bon là, il récupère le ballon. Mais quand tu joues contre un vrai joueur... Bah tu récupères jamais le ballon, le mec il a juste à faire une petite esquive Et, euh, et du coup tu perds le ballon Donc la croix pour moi en défense sur ce eFootball, football Elle est à proscrire Tu as bien compris, je n'utilise jamais la croix Deuxième deuxième touche c'est le R1 pour appeler un deuxième joueur Bah en fait le deux, ça fait pareil, regarde ton joueur il va courir tout droit Comme si tu faisais croix mais là avec un joueur que tu contrôles pas Alors est-ce que le R1 est important Est-ce qu'il faut défendre en appelant un deuxième joueur Oui, la réponse est oui, mais pas comme sur les autres PES ou les autres PES, c'était pratiquement systématique où tu appelais un deuxième joueur, tu vois, comme ça, et avec ton autre joueur, tu coupais les lignes de passe. Maintenant, ça ne marche plus comme ça. Le R1 va seulement te servir à combler les trous. Par exemple, quand tu te fais des passes avec le joueur que tu contrôles, que tu n'as pas le temps de changer, là, tu vas pouvoir utiliser cette touche. Mais surtout, non, n'abuse pas. C'est très, très, très important. Là, clairement, là, là, clairement, voilà. Là, j'ai fait R1 pour euh, envoyer Bruno. Mais après, je l'ai resélectionné. Là, pareil. Tu vois Voilà, c'est très très important. Alors là, tu vas me dire, bah Luthor, euh, c'est bien beau tout ça. Mais du coup, avec quelle touche tu défends Quelle touche on défend dans ce eFootball euh, e euh, 2022 bah, la touche la plus importante, les gars, c'est L2. Et regardez pendant que je défends la touche L2. Dès que vous allez être au contact ou proche du ballon, vous faites L2. Regardez là, hop, on va attendre. Là, par exemple, je vais, je vais pouvoir envoyer mon deuxième joueur, tu vois. Alors là, je joue contre l'IA. Donc l'IA, ça ne joue pas comme, euh, comme un vrai joueur. Là, L2. L2 dans la surface. L2, voilà, et vous avez vu ce qu'il a fait le joueur Si tu n'appuies pas sur L2, il ne fait pas ce geste, euh, ton joueur. Il ne fait pas le geste de lever la jambe. Et ça, c'est très important. Pareil, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, les changements manuels. Entraînez-vous dans le mode entraînement à changer les joueurs. À chaque fois, vous vous dites, tiens, là, quel joueur je veux quel jeu... et, et tu t'entraînes. Tu vois, tu t'entraînes et ça, c'est très important parce que là, le but du football, c'est d'anticiper. Bon, là, on prend un petit but, mais ce n'est pas bien grave. Donc voilà, on va, on, va mettre en, on va mettre en... Voilà, là, L2, malheureusement, la balle, elle est passée en dessous. Là, je change vite. L2, il m'esquive. L2, voilà. Regarde en même temps la manette. Hein. Tu vas voir que là, bah, grâce au L2, il a récupéré le ballon. Si tu fais croix, ça défend pas bien. Croix, as, tu vas passer à travers la balle à chaque fois. Et même, en, voilà, même quand tu es dans la surface adverse, L2. Voilà, tu vois là, c'est grâce à L2 que j'ai récupéré le ballon. Ah là, tu vois, j'avais sélectionné Bruno pour anticiper potentiellement une sortie de balle. Une autre touche qui est très peu utilisée, je dirais même trop peu utilisée, c'est le tacle. Le tac qui est vraiment très fort euh, quand tu le maîtrises et euh, il ne faut pas hésiter à le faire, tu vois, parce que surtout que on va pas se mentir, hein, les arbitres ils sont pas, euh, ils sont pas incroyables cette année, donc vraiment n'hésite pas à faire des tacles. Après, bon, bien sûr, il ne faut pas en abuser. Là, tu vois, j'ai changé vite de joueur. Et pareil, quand tu es de face, le L2 qui te permet de te mettre bien de face et d'être de, de, face au jeu, tout simplement. Je me mets pour couper la, les lignes de passe et je maintiens L2. Je ne sais pas si tu vois ma manette. Tu vois, là, je me dis, il va peut-être passer là. Ah, dommage, j'étais un peu court, mais j'aurais pu l'avoir. Là, j'envoie un deuxième genre Je change au de dernier moment. Ah, là, on va aller. Regarde en bas, j'ai pris mon radar. Là, il recule. Voilà, ah, L2. L2, on récupère. On recommence. On envoie un deuxième joueur. Eh, des fois, ça passe. Hein. Parce que souvent, ton adversaire il va se focaliser sur, euh, sur ton premier joueur. Et du coup, en fait, il ne va pas faire attention que tu envoies un deuxième joueur. Là, pareil, quand tu es proche de la surface, moi, j'aime bien avoir un gros pressing. Ah, le L2, encore qui. Le L2, ça carrie vraiment en défense. Hein. Ce n'est pas, du... pas de la blague, les gars. Moi, je trouve que le L2, il carrie vraiment. C'est-à-dire qu'il va te faire récupérer des ballons. Que... Ben, sinon, tu n'aurais voilà, jamais récupéré. Là, tu vois, Varane, il vient mettre le pied. Mais c'est grâce au L2 qu'il met le pied. c'est pas grâce à. c'est pas parce que tu es sur la trajectoire. Si tu te mets bien sur la trajectoire, mais que tu n'appuies pas sur L2, jamais il prend la balle. Donc. As... C'est pas compliqué C'est juste que beaucoup n'utilisent pas la bonne touche Alors petite, petite astuce Tu vois là j'ai contré le ballon grâce à L2 Petite astuce pour ceux qui n'arrivent vraiment pas Avec ce L2 Parce que c'est vrai que là, quand on est habitué à, à, à PES C'est tes défenses avec croix Tu peux tout à fait Juste inverser Le L2 et la croix Voilà tu inverses le L2 et la croix Et du coup toi en maintenant croix tu feras la même chose que moi avec L2 Donc vraiment ça petite astuce Si t'as du mal avec L2 N'hésite pas. Voilà, pareil, hein, tu t'orientes dans la direction où tu penses que le joueur va aller et tu fais L2. C'est ça aussi. C'est ça. pas rester appuyé sur L2 constamment. Vraiment, quand tu es sur soit la trajectoire du ballon, soit proche du ballon, soit proche du joueur. Tu vois, regarde un petit peu ma manette. Tu vois, là, je n'ai pas été appuyé. Là, j'appelle le deuxième joueur. Voilà voilà, tu vois là j'ai anticipé qu'il allait se retourner dans ce sens là Et là j'ai fait le L2 Et l'anticipation c'est la règle numéro 1 C'est pour ça qu'il faut bien savoir changer son joueur Si tu sais pas changer ton joueur avec les joysticks bah, Tu auras déjà beaucoup de mal à défendre Tu vois là j'ai anticipé qu'il allait sur l'extérieur Et du coup j'ai fait L2, j'ai récupéré le ballon Encore une fois c'est grâce à L2 hein. Tu l'auras compris, je ne vais pas te faire un tuto qui va durer 2 heures Parce que pour moi ça sert à rien ce que je peux te dire, encore une fois, c'est que le L2, c'est la touche la plus importante en défense. La touche croix, personnellement, je ne l'utilise jamais. Le R1, l'appel du deuxième joueur à utiliser, mais avec parcimonie. Et surtout, on évite de l'utiliser quand on envoie un joueur de trop loin. C'est-à-dire c'est utile d'envoyer un joueur quand il est déjà près de l'adversaire. S'il est trop loin, ça ne sert à rien. Et bien sûr, le changement manuel avec le joystick... Utilise mes réglages pour avoir bien cette flèche qui te montre et entraîne-toi à changer rapidement et surtout à toujours changer au joueur que tu veux. Parce que c'est ça important. Le but, ce n'est pas de changer vite, c'est de changer vite sur le joueur que tu veux pour être au plus près de l'action, au plus près du ballon. Très compliqué de faire des tutos comme ça sur la défense parce que c'est très abstrait. Si tu veux voir comment je défends pour peut-être apprendre un peu plus et voir en conditions réelles, n'hésite pas à me rejoindre sur mes lives sur Twitch. Où là, j'affiche la manette et tu peux voir exactement les touches que j'utilise. Spoiler, à 90%, c'est du L2. Donc voilà les gars, c'était Luthor. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde